Parodin est un jeu de dés en solitaire, le joueur est invité à affronter les dieux en résolvant toute une série de défis. Parodin est un jeu de combinaison et de dés qu'il faut voir comme un casse-tête. Le but du jeu est d'équilibrer les dés en les séparant en deux tas de forces égales. Il existe deux types de dés, des dés blancs et des dés noirs. Les dés noirs ont des pouvoirs particuliers, ils interviennent plus tard dans l'histoire et sont plus compliqués à maîtriser. Les dés blancs peuvent représenter un héros avec une force de 3, un Capitaine, avec une force de 2 Un Soldat, avec une force de 1 Un Maudit, avec une force de moins 1 Un Traître, qui réduit à 0 la force d'un héros de son armée Un Mage, qui a une force égale au nombre de dés non mages dans son armée La difficulté de Parodin augmente progressivement au fil des défis Le joueur commence son aventure avec trois types de dés Le héros, le capitaine et le soldat De nouvelles faces sont ajoutées par la suite Le livret est découpé en chapitres chaque chapitre est représenté par un dieu. Le tavernier apprend les bases. Loki permet de maîtriser les dés blancs. Frigg apprend à utiliser les dés noirs. Thor propose des défis à deux dés noirs. Odin explique comment jouer une fois tous les défis résolus. Les possibilités de Parodin sont presque infinies. Il suffit de lancer les dés et de tenter d'équilibrer les forces comme pour les défis. Pour savoir si une combinaison de dés est possible, le joueur peut entrer le résultat de son lancer sur le site de Old Chap Games.